On pourrait aussi voir des événements de notre vie qui ont eu lieu il y a 8 ou 9 ans se répéter dans le sens comme si on pourrait voir euh, ce qui est déjà vu. Pour vous, chères vierges, les nœuds nord et, les, et les sud seront dans votre dixième maison et dans votre quatrième maison. Les emplacements des nœuds lunaires dans ces deux maisons qui sont des piliers dans votre vie, c'est votre foyer, lieu de résidence et votre profession. Durant le passage des nœuds lunaires dans ces maisons d'ici janvier 2022, des changements importants auront lieu au niveau de votre résidence et votre profession. Vous pourriez accepter une offre d'emploi qui exige de vous de changer votre résidence, que ce soit dans le même pays ou où vous résidez maintenant ou bien dans un autre pays. Le 7 mai, une pleine lune, super lune, aura lieu dans votre troisième maison dans le Scorpion. Avec cette pleine lune, vous pourriez commencer à finaliser certaines études que vous auriez commencées, ou bien finaliser les procédures administratives d'inscription pour ces études. Avec cette pleine lune aussi, vous serez en mesure de déterminer quelles sont les connaissances que vous auriez besoin d'obtenir ou d'améliorer pour le cheminement de votre carrière. Les connaissances, je parle des connaissances, euh, euh, les talents, c'est ça. Donc, euh, vous allez déterminer de quels talents, de quelles connaissances euh, vous auriez besoin pour améliorer votre cheminement. De carrière Mars est toujours dans votre sixième maison. Sans doute, ce passage de Mars dans votre maison de santé et du quotidien aurait été trop lourd et été euh, accompagné par des tensions et de confrontations au niveau de votre quotidien. Vous pourriez aussi avoir souffert de problèmes de santé ou de malaise. Avec cette pleine lune, vous allez commencer à trouver des solutions pour les tensions ou les raisons des tensions qui auraient eu lieu, eu lieu durant le passage de Mars dans cette maison. Le 11 mai, Mercure entre dans les Gémeaux, votre dixième maison. Et deux jours plus tard, le 13 mai, Mars entre dans les Poissons. Il quitte votre maison euh, de quotidien votre sixième maison, pour entrer dans votre septième maison. Mars, dans cette maison de relations va vous donner le désir et le courage pour faire le ménage dans vos relations. Vous aurez la détermination de tamiser et filtrer vos relations pour conserver celles qui sont compatibles avec vos principes et croyances pas nécessairement croyances religieuses, toutes sortes de croyances. Ce mois de mai vous prépare pour des nouveaux débuts. Alors, il faut porter avec vous les relations qui seraient bénéfiques et qui vous apportent la joie, plutôt que celles qui ne vous apportent que de la peine et qui épuisent votre énergie pour rien. Donc, le ménage, le filtrage dans vos relations serait nécessaire. Et Mars, dans cette maison, va vous aider beaucoup à le faire. Le 22 mai, une nouvelle lune aura lieu dans les Gémeaux, votre dixième maison. Cette nouvelle lune, dans cette maison, vous prépare pour, une é... pour un épanouissement au niveau de votre profession, qui pourrait être une promotion que vous obtiendrez ou une nouvelle position au travail. Votre image publique au niveau de votre profession sera au beau fixe, surtout avec Vénus dans cette même maison. Le 28 mai, Mercure, votre gouverneur, entrera dans votre onzième maison, ce qui va être une très belle opportunité pour vous, chères vierges au niveau amoureux mais aussi au niveau de votre carrière. Donc, ceux entre vous qui cherchent un emploi, Mercure dans cette maison va vous offrir les opportunités qui pourraient venir à travers certaines de vos euh, amis, ou vos connaissances, ou les collègues. C'est tout ce que j'ai pour vous, chers vierges. Je vous demande votre soutien de la chaîne et mes commentaires, et surtout partagez, s'il vous plaît. Je vous aime beaucoup, beaucoup. À la prochaine.